C'est reparti. Quatrième match. Euh, quatrième match de ce euh, Lobby Legends, de cette grande finale des Lobby Legends. Pour le moment, il y a Yanadze et XQN qui sont à 16 points. Donc, s'ils si font top 4, ils auront leurs 20 points pour ensuite potentiellement gagner le tournoi. Euh, les autres sont à 13 et moins. Il euh, y a un joueur qui est à 13, je ne sais plus lequel. Mengzia, je crois. Je crois que c'est Mengzia qui est à 13. Donc, lui, s'il fait top 1, il pourrait gagner le Lobby enfin euh, gagner le lobby. Il pourrait euh, être à 20 points également, donc on pourrait... Ça va être rare, ça, ça va être une situation rare on va dire, mais on pourrait voir euh, 3 joueurs à 20 points après cette game. C'est possible. En tout cas, 2 souvent, je pense. On a le Kurtrus. Le Kurtrus c'est très intéressant avec la quête Animal Breed, pardonnez. On démarre par une mauvaise carte, cette petite 2-3, on n'a pas le token, c'est un peu problématique. On a plutôt envie quand même d'aller dans la taverne 2, voire dans la 3, d'acheter des serviteurs. Il y a les démons dans ce lobby, on a envie d'avoir le démon 4-4 si on fait une 3 une 3 C'est-à-dire si on va dans la taverne 3, donc en général, n'est pas très intéressant ici dans ce spot. Du côté... Oh C'est intéressant. Bah, Moi j'avoue que je suis un très mauvais joueur de bran. J'adore le perso, mais je n'ai pas de très très bons résultats avec. Donc là, ça va être intéressant de voir un petit peu son départ. Mais vous voyez, il a pas gelé le, le démon. Il va up Ou Acheter quand même le crit de guerre. Il va quand même acheter le crit de guerre. Est-ce qu'il va jouer le Swabi C'est sympa n'empêche. Hein il n'a pas acheté... Parce qu'il aurait pu geler la... la 1, qui est quand même un crit de guerre. Mais elle a décidé de la laisser tourner. Oh, waouh. Bah up, peut-être, non Ouais, ça m'a l'air assez sensé de up dans ce spot. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a d'abord fait le pouvoir. En fait, il a gelé et ensuite, il a fait le pouvoir. Comme ça, il ne gèle pas la créature. Qui est taverne 1 parce qu'il a envie quand même de récupérer des deux et je pense qu'il a pas envie d'aller chercher tout de suite ses lm bleus il a d'abord envie d'acheter des deux pour tempo un peu ah, après là c'est pas ouf mais il peut très bien acheter la 3 3 et la 2 2 ah mais ouais mais ça veut dire que tu gèles le client généreux ou alors tu up ici Bon en vrai tu peux faire pouvoir sur, euh... sur... ah quoique est ce qu'il vaut pas est ce qu'il vaut pas pouvoir sur le client T'as vraiment le choix en vrai. Je pense, hein, tu fais pouvoir sur. En vrai, si t'as un autre LM bleu, t'as double, triple et un peu de tempo. Ah, il va juste up. Up and gel. Ok, ok. Et ensuite, pouvoir pour l'enlever. Ouais, ça, c'est vraiment bien fait. Et si jamais c'est un LM bleu, il regèle. Incroyable. Magnifique hein C'est absolument magnifique. C'est de l'art, hein là c'est du Modigliani hein, clairement. Pourquoi en fait, il a pas posé l'LM du coup parce que l'LM ne lui fait pas le gagner de combat et il a envie de garder sa carte pour euh, la quête. Ah, par contre, on n'a pas vu la quête. c'est pas eu le temps de la voir. Ah, c'est les minions invoqués. Je pense, à moins que ce soit des élémentaires. Intéressant. 7 LM à poser. Ah, c'est 7 LM à poser donc. Et c'est rôle. Ah, ouais, ouais. Wow, c'est incroyable. Incroyable ce départ. Mais ce départ il est fou! Parce qu'en vrai, cet LM à poser, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais là, non, mais là, là Sleepy, il est en train de se dire Cette game-là, je... je la fais pas beaucoup dans ma vie. Une game où tu as les 7 LM avec les deux triples d'LM bleus. Oh, mon Dieu bah, Ouais, ouais, bah, mais là, il est obligé de sourire. S'il hein. ne sourit pas, c'est pas... impossible. Franchement, ce spot, c'est une fois dans une vie, hein, je pense. Ouais, magnifique. Magnifique départ, en tout cas, de Sleepy HS. C'est RNG, mais en même temps, il a provoqué cela. Bon du côté d'Yanadzi on est très très bien on a, Enfin on a une très belle tempo Double captain des mers du sud c'est super fort Il gèle les murlocs Attendez est-ce que ce ne serait pas une quête par rapport aux murlocs non, non Après, il gèle les murlocs Il faut recruter 4 ou 3 bah, avec ouais ouais sûrement après il pouvait up euh, classique hein, il peut le faire sur un sur la taverne 3 bon, il veut le faire là mais il aurait pu le faire sur la 3 le problème c'est que voilà c'est ah il voulait juste l'acheter la bourbissa ah, le problème c'est à veut dire que tu une le 4 ouais c'est ok ok ok bon il a considéré que bourbissa était vraiment une très bonne carte il est vrai mais bon, ça me pose un peu problème de geler 7-1-4 à côté. Bon, du côté de Sleepy. On a fait quoi, là On a acheté un autre de 2 Que faire bon, Ouais, c'est pas évident, c'est un peu tricky, hein. Pas bah comme ça, Zinedine. Wow. J'aime bien, mais en même temps, j'aime pas. D'expérience, ce qu'il est en train de faire, j'aime pas du tout. Mais en même temps, c'est tellement beau et c'est tellement. Wow, tu vas chercher 2 ta 25, t'es un roi du monde, mais. Enfin, en même temps, en termes de tempo, t'es. Oh là là Tu éventré, quoi. Ah, peut-être pas tant. Ah, quand même un peu. Hein. Ça dépend où ça va, ça, mais... Ouais, mais bon, il y a l'actualisation qui va le carry. Je qui le disent hein. Parfois, l'actualisation, elle est infâme, hein. La mama. La mama, c'est bien avec l'actualisation parce que tu peux trouver d'autres mamas. Oh là là, ça c'est strong. On va pouvoir sur euh, les 4 Pour essayer d'avoir Savannah Non, je ne veux pas. On va acheter le hara. Et pouvoir sur quoi Moi j'aurais bien fait pouvoir sur, euh... sur les deux. Il y a plus de bêtes en deux. Il y a trois bêtes en deux. Je cherche le rat. Ah, pas vraiment. Hein. Après en 4, il n'y a pas beaucoup de bêtes, mais. Il y a Savannah et le... Ouais, c'est la taverne où il y a le plus de bêtes. C'est la taverne 2. Ok, ok. Le jus d'orange. Le Pacific Sound. Magnifique Bon t'as un gros board quand même Tour 8 Enfin t'as un gros board euh, T'as deux grosses créas quoi Ouais non en face c'est plus fort hein, je pense En face c'est un peu plus fort hein. C'est bah, <rire> bon, pas si Finson 3003 Bah c'est pareil On bête pas c'est pareil alors ça passe ok petit bran, on est à 40 nice ah bon à la taverne hein, ça fait des pièces hein après le bran il est quand même ambitieux, hein. franchement euh, ouais en même temps tu te dis je dois gagner le lobby Andoré ça fait gagner un lobby il stat il hein. stat il stat Ouais c'est une bonne game pour jouer Bran exactement. Bran Murloc c'est super bien parce qu'il n'y a pas les mechas. Ouais quand même. Oh waouh c'est dingue ça. On va vendre la 4 4 on va développer le brace. Ou alors on reste comme ça. Hein. De toute façon l'un ou l'autre elles sont bien. C'est des cartes qui sont importantes dans une compo. Même si tu joues Murloc, c'est content d'avoir le brace. Tu vas prendre le rôle quand même. Ok, il a vraiment envie que ça booste l'LM. Prochain tour, il va sûrement faire achat, up. Et en fait, l'avantage de cette quête, c'est qu'elle te permet de faire je pose, j'achète, je up. Un peu comme Omu. Parce qu'en fait, t'as le plus 12, plus 12 qui t'aime pas bien. Et en fait, tu le fais avec quand même beaucoup de confiance parce que tu poses une énorme créa d'un coup. Donc, euh, moi, j'aime vraiment bien. Ce... En fait, sur 2-3 tours, je trouve que cette quête, elle est incroyable. Ouais, anima bride. Hein. Anima, anima, anima, anima avec Kurtrus. Après, il y a Murloc dans le lobby, mais anima Curtrus, c'est la combinaison. Une combinaison très puissante. Au XQN, il est pas fou fou là. Après, XQN, il joue une compo qui est vraiment pas mal. Dans un lobby sans mecha. Clairement. D'ailleurs, on ne sait pas ce que donne sa quête comme serviteur. Ouais j'avoue que là en plus il a double boss écaille, le meilleur murloc du jeu, la petite 3-2, c'est la carte-clé de l'archétype murloc. T'as même pas besoin de bran en fait. Juste tu joues un murloc, tu fais de la des tonnes de stats. Ouais. Ok intéressant C'est vraiment de la stat C'est beau ce qu'il vient de faire en vrai La 4-3 pour finir avec Waouh, c'est vraiment beau hein. J'avoue que moi je serais juste... juste resté comme ça Mais j'avoue que là il rajoute pas mal de stats hein, Finalement sur son board Grâce à la Peggy Grâce à son, son ordering ring. Ah, voilà, c'est... Oh, c'est très malin, hein, c'est con, bah, en vrai quand on le voit ce play on se dit bah oui évidemment mais faut y penser quoi. Ouais, ça c'est un très très grand play de Battlegrounds hein, pour le coup, notez-le hein, sur votre, euh, votre calepin EBG. Ça, vous n'allez pas le voir souvent ce play là. Après t'es quand même bien derrière. Hein. Après voilà le fameux Bran qui a une, deux énormes créas. Oh, ça c'est pas mal par contre ça c'est bien mis en vrai. T'es derrière mais ouais, ça s'est bien mis, t'as de la chance. Ah ça perd hein. Ouais ouais slippy. Sleepy sleepy sleepy. Bon tu prends 7, t'es à 13, 13 ça va encore. Ah il accuse le coup hein. Accusage de coup ici du côté de jou du joueur étatsunien. unien Oh oh King Crutch Boubou divin Mais oui monsieur <rire> Mais oui bien sûr <rire> Mais c'était sûr en fait Incroyable Ah pas mal mais... On est en bête, on est à 13 donc... Euh... Allez Il va pas piquer ce larder quand même. Il va pas faire ça. Des PHS. C'est trop tard pour les pirates là non Oh wow. Waouh waouh waouh. Bah c'est. Ouais là c'est vraiment ambitieux hein, franchement. Moi j'adore faire des transitions, genre bête, quand t'as bête, tu sais que le top 1 il est compliqué à avoir. Et qu'en général, bête c'est fort tout de suite. Normalement avec bête t'es bien en PV et ça te permet de partir sur des hogars. Mais là, t'es à 13. Ben... Et en plus, franchement, ta quête, elle peut être cool. Ouais, je. Enfin, je trouve que c'est quand même vraiment très ambitieux, mais bon, il faut être ambitieux hein, à ce niveau-là. Mais... Ouais, contre Murloc, t'as un super match-up. Euh... Ça c'est vraiment bête, bête et mecha, hein. quand je dis bête c'est les... bête et mecha, c'est vraiment des compos qui battent Murloc, parce que c'est basé sur les râles d'Agonie et pas sur les cartes brutes. En fait chaque carte va invoquer une autre carte, bon, c'est ce qui est, c'est bête. Hein. Et euh, les Murlocs bah, forcément, à part les Murlocs Bran avec beaucoup de stats, mais ça c'est quand même rare. La majorité des compos Murloc, c'est des compos avec du poison et pas tant de stats que ça. Bizarre de jouer crush avec Ara et Savan. Non c'est juste que Ara il l'a acheté euh... Au moment il a triplé sur son tour 6, il a acheté un rat avec double mama et après il l'a pas spécialement viré parce qu'il a pas trouvé mieux. Mais en soi, il joue pas euh... Il joue pas Ara. Euh... Hmm ça c'est fort. Mmh. Ah, c'est pas mal ça en vrai. Oh double gascoiler. Bah, en vrai ça peut te faire un triple. Hein. Parce que dans les actualisations, tu peux avoir euh, un miroir de ton board. Donc là, en plus, tu peux vendre l'ardeur, jouer un guy Scoiler, faire boa sur guy Vendre ton boa. <rire> ok Ok. C'est là que like tout commence, pas mourir là sinon t'as juste envie de, de changer de jeu. <rire> si tu meurs là tu changes de jeu je pense. Franchement. Après t'es vraiment pas mal hein. Tu peux jamais mourir, y a pas de stat en face. Il frise pour l'ardeur. Bah ça c'est clair hein. Attends le double l'ardeur, euh, t'achètes un pirate, tu perds pr presque pas de pièces. Il fait presque de l'économie Ouais, Cette quête elle est sympa Mais il faut vraiment avoir un board En fait il faut pas compter sur elle quoi. Oh XQN qui fait dernier Bah écoutez XQN n'aura pas ses 20 points à l'issue de ce match XQN qui finit dernier de ce lobby Intéressant Il y a tout là. Goldrin. Goldrin ou Uther <rire> En vrai, il y a match. Hein. Ah, peut-être Goldrin quand même, non Oh, waouh il a pris Uther. Hein. Oh, Dadguy, hein. Franchement, Dadguy, hein. Oh, ça, on s'en moque. Oh, ils vont faire Uther sur le... Sur le King Crutch Oh mais... Ah là là, j'ai... ah oh, non mais... Oh mais ça veut dire qu'il va le garder <rire> Non mais ça veut dire qu'il va, le... va partir en hog... en larder Mais il aura jamais le temps. Ah ok... Non mais en vrai Même s'il si arrive à trouver l'ardeur do... Et encore l'ardeur dorée ça suffit pas Il faut l'ardeur dorée plus l'ardeur normale Mais admettons Même s'il arrive à faire ça Il aura jamais le temps De commencer avec des Peggy et des pillards Et de monter des créatures qui sont supérieures à celles-ci Pourquoi il joue pas au même jeu bah... C'est pas qu'il joue pas au même jeu C'est que là il joue à un jeu Déjà il joue à un jeu dangereux et je pense que, il, je sais pas. Il... En fait, je, je vois l'idée, je comprends l'idée. Je la trouve intéressante. Mais pas dans cette situation-là. Mais dans beaucoup de situations, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Mais pas là, pas à 13 PV avec des créatures aussi grosses. Oh, le bran qui saute, hein, c'est dingue. Hein. Bon après, il est vraiment devant en termes de puissance. Et ouais, le bran qui saute ici. hein. Il y en a dit qui se rapproche, il est à 35 life, il se rapproche des 20 points, il va être dans les 20 points il y en a dit. Et Manxia n'aura pas 20 points, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne le joueur chinois. Non oh, mais non Bah, Yanazi, c'est le seul à pouvoir faire 20 points. Vu qu'il a 35, il y a quand même de. Sachant que. Après, il peut prendre une tartine, là, Yanazi. Hein. Je sais pas comment ils sont au board, mais bon, après, il jouait euh, Anima Bride. Hein. Donc, il était vraiment, vraiment fort. Hein. Bon, c'est joli, ça aussi. C'est très, très beau, là. C'est ce qu'on aime. Hein. Et oh, oh, oh, oh, man Man Eh, hey, Gousse Fraba, man hein Gousse Fraba hein Au moins il vit, il vit hein, ce jeune homme, hein. il vit et il vibre, hein. il vit un peu trop, mais <rire> chill man, chill, pourquoi il est énervé, bah, euh, parce qu'il a envie de l'être, tu vas pas lui enlever ça quand même, c'est tellement plaisir de rager pour rien, bon, est-ce que ça va passer, il y a des chances quand même, hein. le board il est super homogène, en tout cas, il est confiant parce qu'il garde Nomi, donc je pense qu'il va gagner. Enfin, il considère qu'il est au son board, il est clairement suffisant. Lol. Bon, normalement, c'est censé être des bons matchups, ça. Ah, tout n'a pas poison en plus, donc ouais, je pense que tu joues 100%. Je pense que tu... Bah, je sais pas si tu joues 100%. Peut-être que tu joues genre... Eh hey man Il s'énerve même quand il gagne les combats. Ça me rappelle un pote. J'ai un pote, même quand il gagne, il s'énerve, quoi. Est-ce <rire> que Yannadzi, il a tenu C'est la question. En tout cas, dit Oh, il a tenu la a dit Mais ils ont fait égalité. Oh ma souris avec ce double zap là. C'est bon ça, hein, ce qu'il nous fait là. C'est bon hein, franchement, il y a du zap, il y a du, il y, tout... y a à boire et à manger sur ce board, mais c'est très très texturé, c'est génial. Hein. <rire> l'ardeur là. Yanadi, a dit il a c'est 20 points, c'est ça, il a au moins 20 points Ce board croque sous la dent, ouais il est chouette ce board il, est... il y a plein de choses en fait sur ce board Il y a de la puissance, il y a de la résilience, il y a des apps on sait pas trop ce qu'ils font là mais a priori ils vont faire le taf En tout cas contre, contre Sleepy ça peut vraiment être pas mal, après Sleepy là, il a des grosses créas quand même il a des grosses créas. Il a des, il a des grosses créas et de, et de l'ardeur. <rire> ah, à moins qu'il ait fait. Est, um, franchement, c'est dommage de ne pas avoir le, la, le, le point de vue de Sleepy là parce que <rire> je n'aimais savoir ce qu'il allait faire et que c'est l'ardeur. Ok, bon, on tue 30-30. Fort Justice en plus. Donc, euh. Oh, Mounted là. <rire> ah, T'as le temps, man. Ah il a plus de l'ardeur, étrange Boum Boum Ça perd non Après il restera que la Peggy non Ouais je sais pas hein. Oh waouh ah non, ça tient, hein, ça tient, hein, je pense. Hein. Je pense que tout ça, ça peut tenir. Hein. Mais voyez, en face, il y a une créature qui était 150-150 et les bêtes ont tué cette créature. Vous allez me dire oui, mais merci Captain Obvious. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Bon, je reviens sur ces larders. Et en fait, pourquoi prendre des lardeurs alors que ton board, il est tellement fort que tu peux battre des trucs comme ça Ouais, je, vraiment, je suis... Ouais, ce larder là voilà, ce board-là, il est bizarre. Hein. Bon, en même temps, c'est un board classique. C'est un board de Daryl. De toute façon, euh, Kurtrus Avec Anima, c'est le nouveau Daryl. Hein. C'est du Daryl en meilleur, hein, parce que tu peux, dans certaines situations, faire top 1 et très souvent accrocher top 2. Là où Daryl, t'es quand même un petit peu plus limité top 3, je pense. Du circonspect. Non, mais clairement. Ouais, parce qu'il les a vendus, hein, c'est l'ardeur. Anima, ça fait quoi Quand il vend une créature, il donne ses stats à la... au... au board de Bob. Enfin, une créature de Bob. Sachant que le Kurtrus donne plus de plus de. Qui gagne Qui gagne ici Ouais, je mets une petite pièce sur... Euh... Ah Franchement, je... je... crois que Je mets Sleepy HS devant. Mais dans un 65-35. Hein. Oh, waouh. Ça, c'est... Euh, bah, GG. hein ah Ça, c'est strong, gars. Hein. Ça c'est strong parce que ça le ramène pas. Après, il y a trop de stats, c'est trop débile. c'est pas mal. Eh hey, quoi que, quoi que, quoi que. Ouais, mais là tu n'arrives pas à la tuer. Ça veut dire que tu n'as pas généré de value sur ton attaque. Derrière, elle se venge en plus. <rire> ah, ça c'est un bon hit. Ouais ça tient, ça tient pour Sleepy mais c'est pas joué à grand chose. Hein. pas mal ça carrément. Oh, Les roy ça existe hein franchement comme carte. T'es à 16, est-ce que tu ferais pas juste achat-achat Les first un peu bizarre quand même. Ah autant danser quand même. Mais tu danses sur quoi Sur le pipe Tu peux danser sur pipe. En tout cas tu danses pas sur quelque chose qui a un râle d'agonie j'imagine. En fait... Ouais. Ouais je sais pas. C'est pas évident là. Il va geler non quand même ah, Il va vendre. Ah ok. Ouais, ça me paraît assez standard de mettre le, rajouter le Leroy. Euh, Leroy first avec euh, derrière pas mal de bouts divins. Est-ce que ça va suffire Il y a quand même des cartes qui ont vraiment peu d'impact sur le combat. Genre le Hara et le Légion Overseer. Bon, Il est plus là donc c'est plutôt pas mal ça pour le coup. Ah, c'est vraiment très bien. Là, ça redonne Boubou. Ah. Ça, c'est un peu chiant pour euh, Yanadze. Après, euh, ça, c'est bien chopé. C'est bien à choper. Ah, nice. C'est une belle attaque pour Yanadze. Là, ouais, il va pouvoir attaquer redonner Boubou. Ça va suffire. Pas ah, forcément. Ça peut se jouer en égalité hein, cette connerie. Hein. Ah, il attaque tellement de fois le hara, c'est incroyable. Incroyable. Voilà par contre, il euh, n'y a plus beaucoup de dégâts en face. Hein. Nice. Non mais le hara il a attaqué 4 fois <rire> What the fuck Le nombre de boubou qui. Non mais c'est incroyable, il y a eu moins. Il y a eu 12 boubous dans cette, dans cette game. Ouais, ah, t'es large hein. Oh là là one off oh, il s'est fait Easy. il s'est fait Easy. one life one love one euh, one life quoi Oh là là Oh là là il s'est pris une mandale de forain par euh, Bono Yanadi qui fait premier non mais qui non mais c'est c'est qui ce gars sérieux <rire> C'est non mais Yanadi c'est qui ce gars comment il fait pre... comment il fait premier comment il fait premier sur une game comme ça est mort contre le mort. En fait, les... Non, mais c'est incroyable. Les, les élèves, ils sont morts contre le mort. Franchement, c'est con, mais ça se joue à tellement rien. Vous allez dire, là, fichu, t'es tatillon. Mais ça se joue à tellement rien. Est-ce que ça se jouerait pas sur les, les, les manas achetés dépensés pour des lardeurs qu'on aurait pu mettre sur des stats Ou sur un peu plus de résilience Quoique ça a déjà full résilience eh, pas, Non pas tout parce qu'on regardait le croco Il n'a pas résilience Enfin bref vous voyez On est vraiment dans une situation où Là on On a l'impact de tous les Les micro Stats perdus Parce que t'es one life en fait ah, C'est magnifique hein. Là maintenant on a Sleepy Il y a 4 joueurs qui peuvent faire top Enfin euh, en gros, il y a Yanadze, s'il si gagne, le tournoi est fini. Et si XQN... Ouais, c'est ça. Yanadze, s'il si gagne, le tournoi est fini. XQN, il faut qu'il fasse top 4. IJNB il faut qu'il fasse top 4. Sleepy HS, il faut qu'il fasse top 3. Pas 3, 4 ex top 3. Pour ses 5 points. Euh, Mangzia, il faut qu'il fasse... 14 14,5. Donc, il lui faut 5 ennemis. Donc, ça veut dire qu'il lui faut une deuxième place. Ah euh, non, une troisième place. Non, deuxième, c'est 6 points. Donc, il lui faut deuxième. Ou alors, deuxième, troisième ex -aequo. Mais c'est rare comme euh, setup. Ouais, c'est très rare. Il faut vraiment que le gars, il, peut, il, meurt, il meurt contre le mort, quoi. Mais, euh, donc ouais, ça va être compliqué. Mais en vrai, là, le tournoi, déjà, pourrait s'arrêter. Et on pourrait avoir 3, voire 4 joueurs à 20 points. Donc, je pense que... Je mettrai une pièce sur le fait qu'il reste encore deux matchs dans ce dans ces lobby Legends c'est parti pour cette cinquième match ce cinquième match pardon il y a Yanadi qui est à 23 points donc si Yanadi gagne ce lobby il remporte ce tournoi et derrière on a euh, on a XQn et on a Mangxia, je crois non il y a Mangzia aussi hein, qui est à 16 points donc il faut qu'il fasse top 4 en tout cas, il y a 3 joueurs, qui peuvent euh, voire 4, qui peuvent peut-être arriver à 20 points. Et, euh, et Yann a dit on va quand même suivre sa game, évidemment, parce que le tournoi pourrait s'arrêter là. On a du... C'est rigolo, ça. Je vais augmenter un peu le son. On a du Neneuil. Oh, Neneuil, c'est un perso qui est assez drôle. Il y a un sacré départ d'empêcher avec son de bon, Il va quand même pas acheter mousse. Même si en vrai, il y avait vraiment une curve super bizarre avec mousse, euh, pouvoir, etc. Ben, il va geler quand même. Hein. Au prochain tour, tu peux acheter mousse. Tu fais pouvoir si t'as un autre mousse. Tu peux derrière faire des. Ouais, en fait, t'as vraiment des, des strats rigolotes. Après, tu peux juste up, hein. Comme ça, t'es sûr d'avoir ton... ton pirate. Genre, ici, tu up, et tour d'après, tu fais pouvoir, et ensuite, t'achètes ton mousse. Et comme ça, derrière, tu peux up et pouvoir. Non, il décide de faire ce play-là, ok. Oh, double mousse. Euh, donc, son pouvoir coûterait 2, coûterait 1. Il peut jouer un mousse, mais pas forcément l'autre. Je pense. Ok on a, c'est rigolo hein, avec euh, Galewix il décide de rester taverne 1, bah, surtout rester taverne 2, de... rester taverne 1 avec des petits toutous c'est un peu particulier, il n'y a pas de token ici mais bon, why not Ça gagne les combats, ça tempo, ça fait un peu de pièces quand même, puis Micronomie et toutous c'est quand même une très très jolie combinaison. Ok Bon Chinese curve Oh wow Chinese curve C'est rare hein, De voir une curve taverne 1 Dans cette méta Chinese curve du côté de Sleepy On va prendre le up ouais, Le problème c'est qu'on perd pas mal de pièces On se fait bah, on se fait éclater hein, Parce qu'on a que des 1 Oh wow euh, quitte à se faire éclater, autant faire ça. Hein. Make sense. Comme ça au prochain tour il fait up. Le tour d'après il fait re-up. Je joue mon Heli 4. Je vais chercher sur le tour 5 ma taverne 5 que je vais dorer. Donc ça c'est un play très agressif. et extrêmement puissant. Par contre, tu démarres la game, t'es pas très haut en PV. C'est pas une Chinese curve, non, mais on pourrait considérer que c'est une Chinese alternative. C'est une Jif curve qu'il a prise ici. Ok. Euh, jouer des nagas ou des mecs. Trigger des Death Rattle. Anima, ça invoque des minions. C'est peut-être plus facile à réaliser, mais c'est peut-être un peu moins fort que les deux autres. Là, il va se faire taper deux fois. Et Là, il va se faire taper au prochain tour. Bon, le prochain tour, il peut faire très, très, très, très, très mal. Là, il va juste up, je suppose. Et là, il joue contre un un neneuil, hein. neneuil qui a peut-être pas mal de taverne 2. Faut voir. En fait, faut voir si Neneuil... Euh, on va regarder à gauche... On va regarder les petites étoiles. Et euh, Neneuil pour le moment est taverne 2. Il a au moins je dirais 2 voire 3 tavernes 2. Ça peut piquer. Hein. Côté de Matsuri, ok. Bon c'est pareil, on n'est pas resté longtemps sur, le, sur ce Mutanus. Le héros du XQN, c'est Rokan. Et là on est sur de la Varden. Euh, dépenser ouais c'est toujours bien dépenser des gold, y y'a rien à faire t'es pas obligé de forcer donc là il a fait quoi sur les 6 six... ah il a pas encore acheté ok il nous a fait une comment on appelle ça euh, bah pareil enfin une 3 une 3 plutôt ouais y a beaucoup de dégâts là oh la la la ouais il est méga méga méga tempo à la reno il prend une Mandale, là. 10, 7, 8, 9, 10, 11, les gars, tu démarres, t'es à 28, quoi. Sachant que tu vas repérer derrière, hein, sûrement, c'est pas ta taverne 5 doré qui va te faire gagner. Évidemment, c'est la... là que tu commences. et de la 6, mec. <rire> Franchement, démarrer la game à 13 lives, c'est cool, non <rire> Il va grid Bah, c'est possible. hein Mais là, c'est le terme, hein, je pense. hein quand même un peu grid, mais en même temps... Il hein. Franchement, il hésite vraiment. Bah, je pense qu'il hésite parce qu'il se dit si j'ai tout de suite un... Je sais pas. Il y... y a un monde où derrière t'es à 13 et tes 13 lives restent euh, en vie. Ouais, vous voyez, ça c'est... Le problème, c'est que ces cartes-là dorées... Euh... En fait, t'as pas mal de taverne 5 dorées tout, toutes nulles. Hein. Ça, c'est pas nul. ça te fera quand même perdre le combat, logiquement. Après, Jandis, Ah, remarque, Janice, elle est taverne 2. Sur les 7 golds, elle est encore... Enfin, sur le tour 3... Le tour... Euh, euh, tour 5, pardon. Elle est encore taverne 2. C'est-à-dire qu'elle va gagner le combat, logiquement. Ah, mais il y a ça. Oh, mon oh dieu. mieux la prendre tout de suite, hein. Oh, il sort bien. Waouh wow. la, la tempo de Gen 10, elle est Monumentale là Ça c'est strong Hmm. Ouais, mais les 7 Nagas, il faut y arriver. hein. C'est pas tout de suite. hein. Euh, Je suis d'accord avec toi. Si trop que sa quête, elle est, elle est forte, mais... Ah, tu ouais, remarque, c'est quand même plus... Euh... Ouais. Chaque, chaque sorcellerie, c'est quand même plus 4, plus 4. C'est cool. Bon, du côté de Matsuri, euh, on fait des choses qui sont... Bah, qui existe mais j'avoue que... Danus c'est vraiment un perso euh, un peu chiantos quoi. D'ailleurs c'est un, je trouve que c'est un très mauvais perso dans la méta. Ah il a tout vendu pour... Oh, ok. C'est eh, pas évident En ah, vrai Mutanus euh, ça ça marche quand même bien ah, Ça marche quand même Enfin, Ça marche bien mais c'est du C'est le Volgin du pauvre quoi. Mais bon En même temps Volgin est un excellent perso Et non, il était fort à l'heure il a plein de triples Prochain tour il va chercher son larder Il est pas loin pour sa quête. Hein. C'est les serviteurs morts. Il est vraiment pas loin. Ok, ça c'est cool. Euh, Peut-être on va aller chercher plutôt la taverne 6, j'imagine, du côté du Mutanus. Bon, on fait des pièces, on fait des golds. On a, entre guillemets, raté un peu de notre taverne 5. Mais le King Crush nous permet de bien tempo quand même. Bon, du côté d'XQN euh, c'est particulier bon pour le joueur chinois on a le on a ce neneuil avec Peggy ça c'est plutôt cool et pas arrivé à tripler pour le moment on, est ce qu'on virerait pas le Capitaine des mers ou alors il fait juste un rôle Ouais le board des QN il faisait pas rêver. Après ça peut s'améliorer ces boards là mais... Ouais, il va faire un roll plutôt. Ok. Il, il a vraiment envie de... Bon le captain donne quand même pas mal de stats ici. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Attends mais je l'ai. Ah c'est par rapport à la quête Il doit y avoir un truc avec la quête Les gemmes avec Peggy Ouais double Peggy gemme Ok ok Ça a du sens Après il est à 39 Est-ce qu'il n'y avait pas un play où tu faisais le up Et essayais de tripler plutôt Moi je pense qu'on s'en s'emboarde il est pas mal hein. Le boa pour la crinière Non je pense pas Je pense pas Je pense que avec double Peggy, t'as envie de rester sur pirate, hein. C'est vraiment une super super carte. Donc je ne pense pas. Mais possiblement après le Sunbacon Relaxer, euh, un peu cher quand même un gel pour ça. Bon ça tient. Hein. Pas sexy mais ça tient. Ah, c'est mieux là. Ouais, là j'avoue que le roll maintenant ça fait des, des dingueries. Hein. En plus, tu peux avoir des nagas. C'est ça, tu peux avoir des nagas Boubou Divin. Dès que t'en chopes une, bah tu la mets tout de suite et tu montes des tonnes. Ouais, c'est incroyable. Hein. Ouais, j'avoue que ça peut. Le board de Sleepy HS il va pas faire rire. Hein. Bon il, y en a dit, il a pas l'air bien dans sa game. Il est à 23. Et il est à 25. Ah il a. Il voulait, ah non mais c'est déflecto. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas pris en considération la quête. J'ai pas du tout pris en considération la quête. Dans ma tête, j'étais vraiment sur le plan de jeu lardeur. Ou Tony. Mais c'est vrai qu'il y, y a la quête. Hein. Donc il va plutôt jouer avec la quête. Et il donne pas mal de stats quand même avec les Peggy. Non, ah, non, ça a du sens. Oh, il peut acheter l'explorateur peut-être. On mecha après, comme ça il peut avoir un mecha peut-être dessus. Ouais sympa. Hein. Et l'avantage c'est qu'il peut stater et quand même rester en pirate. C'est-à-dire que si à un moment il triple et qu'il trouve l'ardeur, en vrai il y a moyen de faire un switch quoi. Parce qu'il a vraiment utilisé ses deux Peggy. A la fois pour faire de la stat et en même temps bah, pour une possible transition Finalement ce serait une transition ici de partir sur pirate Et c'est clairement jouable avec Double Peggy. Ok. On le tue pas. Pas le Volge. Hein. Bon, Yanadze qui a gagné son combat. On voit Yanadze ici. Euh... Le board est très intéressant. Après, il fait pas tant rêver. Et c'est de la belle stat c'est du scaling. Et pas du scaling pour top 1, mais c'est du scaling pour top 4. Après, il s'en fout du top 4, il veut top 1, lui. Ah, en fait, il lui faut des casseurs oméga. Je pense qu'il faut qu'il essaye de... Enfin, son objectif c'est vraiment de trouver des casseurs. ne fonctionne pas trop là. On veut un déflecto. Oh. Ok, il va jouer avec de la stat. Pas mal. Il va jouer avec de la stat. C'est rigolo, ça, de jouer avec ce, De prendre cette héroïne. Alors, en vrai, vu que t'as un board assez homogène, elle aura toujours un peu de sens. Elle prend un peu de stat. Pourquoi pas, pourquoi pas. Big... Big... Uh... Big Mecha. Nouvel archétype. Il va jouer contre Reno. Reno qui avait un board énorme. Reno qui avait vraiment un gros board. Après, est-ce que le board de Reno est aussi homogène que celui de Yanadze Ah, il y avait moyen. Ah, C'est gros quand même. Hein. En plus, il joue avec le, le Uran là, qui génère beaucoup beaucoup de stats. Bien fait. Il hein. n'y a rien à dire. Hein. C'est méga propre. Hein. Je pense qu'il y aura une game de plus. Hein. Yanadze, je le vois vraiment pas faire top 1. Je vois bien Reno faire top 1 là. 15 là. Ah, Kuroneko, il vient un enfer dans, ces, dans cette finale. Kuroneko, il vient un enfer avec son Vol'jin ici. On ne remporte pas de points sur ce match. SQN qui est à 12. Ok, toujours vivant. Toujours la banane. Board un peu léger, voire même pourri. Les a juste besoin du top 4, ouais, bien sûr. Mais après, l'idée, c'est aussi d'avoir un maximum de points. Parce que tu vois, si le tournoi s'arrête, par exemple, typiquement sur le match d'après, si Yanadze il remporte le lobby d'après, bah toi, si t'es deuxième en points, tu finis deuxième du tournoi. Donc il y a quand même un. Il y a quand même une dotation. Et elle est différente en fonction de ton placement. Ton classement. Donc euh... Voilà. Certes, il faut faire. Pour lui, il faut juste faire les 20 points, mais s'il peut être à 22 ou 23, c'est toujours. C'est toujours mieux. C'est triste là Après il y a deux, deux Théotard Le problème c'est qu'on booste En fait quand je dis c'est triste C'est pas Théotard Parce que Théotard est une carte absolument incroyable dans ce jeu C'est qu'on booste des créatures Qui n'ont pas de bouclier divin Et qui n'ont pas spécialement d'effet Et ça c'est le gros problème En général tu veux booster des hydres, tu veux booster des boubous divins, tu veux booster des, des trucs avec un impact quoi, des amalgames, évidemment. Voilà, Là on va commencer à jouer. Là on va jouer au jeu vidéo maintenant. Ah. Après le problème c'est qu'on a un board tout nul. On a un board qui est très nul, mais vraiment très mauvais. Par contre... On joue contre Mutanus et Mutanus ça met rarement 19. Mais on a un board qui est tellement nul qu'on peut quand même prendre les 19. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais, bah oui. Ouais, ouais, ouais, bah on avait un board trop faible. Ah, dommage. hein. un tour près. C'est le fameux, ah si j'avais eu un tour de plus, j'aurais gagné ce lobby. Ouais mais t'as pas eu un tour de plus. Mais j'avoue que là s'il avait un tour de plus, il gagnait le lobby. Ça c'est sûr. Le double larder Gallywix, euh, bon bah t'as la meilleure combo du jeu. Hein. Ah dommage. Dommage pour lui, c'est frustrant. Hein. Alors, XQN qui continue euh... bah, un peu sa descente aux enfers. Hein. Il était à 16 points il y a deux matchs. Il fallait un top 4 sur deux games. Et il a fait dernier avant dernier. Donc il a toujours passé 20 points. Ça s'éloigne cette, cette finale. s'éloigne pour lui. Dommage. Bon, du côté de Sleepy, on est très bien. Yannadze est toujours vivant. Après, on fout un peu mais... Ouais c'est fat hein. Oh C'est gourmand ça hein. Ah il y a beaucoup de gourmandise quand même dans ce board hein. Je prendrait pas la Tissa tout de suite. Je pense hein. Dans ce cas là est-ce qu'on gèle Ou alors on veut vraiment une autre Atissa J'imagine que tous les sorcelleries on les met sur le, le Uran. Livre un peu. Ok, ok, ok. Ouais, c'est fort. Ah, c'est bien tapé, ça. Wow. Et ça peut mettre des 25 hein. Ce board là, il peut mettre 25. waouh. Oh Ce board là, il peut mettre 25 hein. Il met 25, il met, il met 39 même. Oh la la la la la la ma là, là, la la la la 36. Ah, la patate de forain avec élan là, clairement. Ça arrive en plein dans le terrain, bim. Je peux rien faire. La chatte sur les trades, non, je pense qu'il jouait 100%. Je pense qu'il jouait 100% et bien 80% de l'étal. <rire> là, ça s'est extrêmement bien mis, mais je pense que si ça se met moins bien, il gagne, il gagne quand même. Il y a trop trop de retard. Voilà. Enfin, C'est plutôt Reno qui a trop d'avance en soi. il est encore là, il est avec son monopoint. Par contre le board il est... Il fait du mal là. Suril <rire> voit sa vie défiler. Bah, en vrai, il, il lui manquait beaucoup de points à hein, un petit peu quand même. Hein. Ouais. Il aura passé 16 points en tout cas. Mais il se rapproche petit à petit. Il pourrait gagner ce tournoi, hein, c'est pas fini. Hein. C'est quand même assez équilibré hein, ce Lobby Legends. Hein. Yanetze, il s'accroche, ouais, il s'accroche, mais là, il peut pas. Mais bon, il a fait une belle game, franchement, il peut pas... Voilà, il a... Il sera toujours premier en termes de points. Comme ça, il sécurise un peu sa deuxième place si jamais il ne remporte pas le tournoi. Et euh, voilà, il a toujours des chances. Et en même temps, en faisant top 4, il enlève un top 4 d'un autre joueur. Donc, l'objectif pour lui, c'est quand même qu'il y ait le moins de joueurs possible à 20 points. Plus le Théotard il tape pile poil dans la 3-6. La meilleure carte du board de Yanadzi c'est quand même un fort ban hein. Ça manque d'ennui haut. Hein. Franchement, si on avait ennui sur toutes les créatures, ah dommage. La dague c'est bien pour top 4 mais pas top 1. Je dirais pas ça. Je dirais que la dague c'est une quête de tempo. Mais qui ne suffit pas à elle-même pour gagner. Il faut vraiment apporter quelque chose de plus. Donc là il pouvait apporter une exodia par exemple. Euh, tu pouvais tenir en tempo et à un moment avoir baron, casseur Omega et partir sur une exodia. Mais la quête en soi juste de la stat pure contre des bons joueurs ça peut pas faire gagner. C'est fou que ce Reno qui a fait un start si pourri, bah il a pas fait un start pourri, tu rigoles. Il a eu un tri, il a loqué son triple au tour 3. Et derrière, tour 5, il a triplé, il a doré une 5-7. Il a doré un Dompteuse de Bélier. C'est loin d'être pourri hein. Les games comme ça, j'aimerais en faire à toutes mes games. Ah non non elle est pas du tout pourrie sa game, elle est super belle hein. Avoir un triple aussitôt. Certes, il a commencé la game à 24 life, mais. Et j'avoue que sans actualisation pratique, il ne pouvait pas gagner, je pense. Bon, on continue de stater. Bon, ça manque un peu de Boubou Divin, hein, c'est dommage. Hein. En fait, son board, il est intéressant, mais c'est vrai qu'il a pas les Nagas euh, caille et il trouve pas les Nagas avec des bouclés Divins. Ouais, évidemment qu'il visait mieux que la naga. Genre un Bran, même une massacreuse, un Bran, une massacreuse, un larder. Il y a vraiment beaucoup de cartes en taverne 5 qui étaient meilleures que ce, cette carte là. Mais euh, même à game hein, je pense. Après, il n'y a pas de.. Si si il y a Uran. Eu... A game était mieux aussi mais.. Et la carte était quand même pas mal. Si elle marchait bien que sa quête hein, dans l'absolu, vu qu'il devait jouer des LM pour la.. Wow. Ah il va pas gagner hein. C'est ouf. hein. Pas loin. Vraiment pas loin. Hein. C'est ouf. Peace C'est quoi sa compo C'est tricky. Hein. Franchement, c'est une compo juste tricky. Il y a des Leroy. Il y a des Casse-Boubou. Il y a un peu de stats. C'est vraiment le genre de compo qui ressemble à rien, ou ressemble pas à un truc incroyable. Mais en fait c'est juste trop chiant à battre quoi. Bon, faudrait tripler Myrmidon. moins qu'il joue avec son Théotard. Et il est à 5 hein. Il est à 5 et en même temps il faut gagner en plusieurs fois parce qu'en face il y a 33 life. Donc en fait il faut... Et là c'est intéressant parce que là il doit pas se dire faut que je gagne maintenant. Genre je... c'est pas le combat le plus important. C'est essayer de gagner maintenant mais en même temps le plus important c'est quand même surtout de gagner le combat numéro 2 voire le combat numéro 3. Donc de se mettre dans une situation de scaling. Même si t'es en late game, hein, tu peux quand même toujours aller là-dedans. Bah, déjà, c'est un peu mieux. Bah, après, il faut faire gaffe, il y a un tunnelier. Hein. Étrange. Étrange, étrange. Ok, yes, ça c'est cool. Oh là là, le hit. Le hit de Jésus là. Oh Même Jésus, il hit pas aussi bien, je crois. Ouais, euh, bah magnifique. Hein. Ah, il y avait match, hein. je pense qu'on pouvait être dans un 50-50. Le joueur chinois ici, il gagne enfin son lobby. Avec son œil en plus, 33 life. Super, super game avec son Anima. Vous voyez, ça c'est vraiment sympa parce que. Il jouait plutôt une quête entre guillemets de tempo. Avec Anima Bride. Il jouait un perso, on va dire, monoracé. Hein, qui se commit. En... En... Enfin, qui se commit. Théoriquement, qui se commit, mais en fait, qui ne se commit pas. Mais bref, en, en général, avec Nonoï, on a envie de jouer des pirates, jouer que des pirates. Et en fait, il a utilisé les pirates pour tempo. Et en fait, il a vraiment basé son gameplay sur la quête. Et ça s'est super bien mis. Franchement. Après je pense c'est aussi parce que tu loupes l'ardeur et que tu es quand même obligé de, de créer quelque chose et le problème souvent de Neneuil et c'est pour ça que c'est un perso qui est très difficile à jouer c'est qu'on a les pirates on a beaucoup de pirates et on se dit non mais c'est pas possible il faut aller chercher l'ardeur on a trop de pirates et en fait souvent on fait le up taverne 5 et ensuite on va roll pour aller chercher et ça c'est catastrophique parce que c'est ça qui nous amène souvent à faire top 8 là il est resté en 4 il s'est dit soit je triple et je trouverai mon l'ardeur, et si je triple, enfin si je trouve pas l'ardeur, bah voilà, j'ai on va dire une, un plan B. Je pense que c'était vraiment son plan B qu'il a mis en place, mais il l'a bien mis en place et ça l'a permis de gagner. Trois joueurs qui sont à 20 points et plus, donc ces joueurs-là euh, peuvent gagner le tournoi s'ils font un top 1. Et on a XQN, Eastleaf et Mangzia euh, qui eux ont besoin de points, euh, d'un top 4 tout simplement. Bon, moins pour XQN. Et après, du côté de Matsuri, il est à 13. Il est un peu à la ramasse, donc il a besoin de faire un top 1. Et du côté de Kuruneko, il vit une finale catastrophique. Lui, il a besoin de... de top 1. <rire> il faut qu'il fasse un top 1 et un top 2. Mais il peut encore gagner. C'est là où ce tournoi, il est incroyable, et ce format, il est incroyable. C'est Kuruneko. Kuruneko. S'il fait top 1, top 2, top 1, il remporte le tournoi, le gars. Ça se fait, en vrai. Là il a fait que des, mauvaises des mauvais placements Je pense qu'il va y arriver Il se réservait pour ces gammes là